Alors, pour tout vous dire, vous êtes vraiment pas mes amis, parce que je vous dis de me soutenir, de me regarder les vidéos, on est, on est 209 fois abonnés, abonnés, certes pour moi c'est un beau chiffre, mais le problème c'est que j'ai 20 vues, j'ai 20 vues dans mes vidéos, putain mais ça me saoule quoi, franchement, j'essaie de, de rajouter de l'humour. c'est quoi qui manque, il faut que je fasse du Fortnite, du putaclic, putain de merde quoi, c'est quoi ce, ce YouTube de merde là c'est bon quoi, j'arrête Youtube, c'est ma dernière vidéo voilà. Putain, et en plus c'est ma fête quoi, c'est le. la Saint-Hugues, quoi merde Pas besoin que c'est un poisson d'arrêt de merde